Moi, je vois les baisers récoltés par ISO. Moi, je baise des yeux, les traces des satellites de bouche, des galaxies nouvelles qui se donnent dans un moment de découverte et de joie propagée. Apparaît aussi un échantillon de forme, comme celle agrandie par les microscopes guettant l'identification d'une bactérie, un microbe, un virus. Entre le ciel et le microscope, le mot « baiser » balance un doute impôt. Je le murmure. « Baiser, baiser, dites-le vous-même. » À voix haute baiser baiser apprenez ce mot français peut-être étranger pour vous voilà c'est fait chaque lèvre supérieure confine à la lèvre inférieure elle la touche voilà du bon confin enfin